Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue euh, bah, dans ce nouvel épisode. Alors, c'est pas vraiment un épisode, on va dire que c'est une amélioration. J'avais dit qu'on avait terminé notre jeu du pendu euh, dans la session précédente, mais là, on va lui apporter une amélioration. Alors, pourquoi Parce que j'ai vu que suite euh, aux dernières euh, publications, certains me demandaient euh, pourquoi on était bloqué euh, avec des mots de 8 caractères. Effectivement, euh, on peut le modifier très facilement. Alors, je me, je pensais, je pense que ce serait un bon apprentissage. Je vais voir qu'en quelques lignes de code, on va pouvoir modifier ça et on va pouvoir améliorer notre jeu. Alors euh, qu'est-ce qu'il faut faire bah, C'est assez simple ici en fait on a notre ligne de texte qui nous permet ici de dé définir le nombre d'underscore ici, alors pardon je suis en majuscule le nombre d'underscore qui doit être affiché par rapport au mot alors là je les ai mis en fixe, j'avais mis euh, il me semble 8, 8 underscores parce que tout simplement on est ici au niveau de notre classe Word, on a des mots de 8 caractères Alors je ne sais plus si c'est exactement 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 C'est bien ça. Donc maintenant on va adapter notre code tout simplement pour qu'il puisse fonctionner avec n'importe quelle longueur de mots. Bon, vous allez voir que c'est pas bien compliqué et je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors une autre amélioration possible, ici on peut voir que c'est pas terrible en fait, les underscores on sait pas distinguer le nombre de lettres. Alors on va améliorer ça tout de suite qu'on va faire bah, On va supprimer notre champ texte et on va utiliser... Euh, les UI text de Text Mesh Pro. Alors, vous voir que maintenant, ils sont tout doucement euh, intégrés. D'ailleurs, dans, les... dans les versions euh, 2021, il me semble que euh, les anciens, euh, les contrôles textes qu'on a utilisés ici vont passer en Legacy, c'est-à-dire qu'ils vont être euh, déconseillés. Donc, on va commencer maintenant, dans la plupart des tutos, à utiliser les Text Mesh Pro. Alors, on clique dessus, on peut importer les essentiels, c'est ce que je vais faire. Voilà, on ne va pas trop s'embêter avec ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais positionner ici mon... Je vais aller dans ma scène. Je vais positionner euh, mon texte ici. Donc, je vais le mettre à peu près là. Je vais l'agrandir parce que ici, il doit être assez long. Donc, on va faire quelque chose d'assez long comme ça. Et dedans, en fait, je vais y placer mes underscores. Alors, plutôt qu'ici, ils ne serviront pas à grand-chose, parce que ce qu'on va faire, euh, on va le faire dynamiquement. Mais par contre, pourquoi utiliser le texte Mesh pro bah Parce qu'il a le gros avantage d'avoir ici une option qui s'appelle Spacing en EM au niveau des caractères. Donc, on va pouvoir, vous voyez, les espacer. Ce qui va être assez intéressant pour distinguer le nombre, en fait, de, de lettres à trouver. Euh, et on va le centrer sur euh, la largeur, et pourquoi pas sur la hauteur. Alors, bien que si vous plutôt de mettre en haut, bon il y a un drôle de comportement mais c'est pas grave, bon ça c'est fait c'est parfait, n'oubliez pas de le déplacer tout en haut, en tout cas après le panel N avant le panel N parce qu'on a vu dans la dernière vidéo que ça pouvait avoir une importance donc ça c'est fait, donc maintenant évidemment euh, si je lance le jeu je vais avoir un petit problème euh, on va avoir une erreur parce que on n'utilise pas de champ texte, d'ailleurs alors, euh, ici, au niveau du canvas, on va avoir ici le champ TXT, vous voyez, qui attend un champ texte. Donc, si je mets le TMP dedans, en théorie, ça ne fonctionne pas. Donc, on va aller au niveau de notre script game et on va modifier les choses. Vous allez voir qu'il y a très peu de choses à modifier. Donc, ici, j'attends un public texte. Donc, ce que je dois faire maintenant, c'est un, euh, un TMP texte. Donc, on, pour ça, on importe le, le namespace « using TMP Pro ». Donc, pour Pro. Ensuite, au niveau du public texte qui était en texte, on va le passer en TMP euh, underscore texte. Donc, ça, c'est fait. Donc, maintenant, euh, ça, ça peut fonctionner. C'est-à-dire que si je vais au niveau de mon canvas, je vais pouvoir maintenant gérer ce champ euh, TMP qu'on peut voir qui est là. Donc, si je lance, en théorie... Euh, J'aurais pas d'erreur, mais on va avoir des difficultés quand même. Enfin, vous voyez voir que si j'ai une erreur quand même, vous voyez ici hein, sur ma ligne euh, ici qui est la ligne 38. Alors si je clique, j'arrive dessus, et évidemment c'est là. Alors, euh, pourquoi j'ai cette erreur? Alors, c'est tout simplement parce qu'ici on a un problème d'index. Vous voyez que on va aller faire une boucle sur la longueur du mot. J'aurais mis 8. Oui. J'aurais mis ici 8 caractères, enfin 8, 8 underscores, je pense que le problème ne se serait pas produit. On va tester, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà on va retester. Euh, mais ça du coup, euh, comme n'y en avais pas 8, vous voyez que là ça fonctionne, c'est parfait. Mais nous ce qu'on veut c'est adapter ça justement euh, au nom... à la longueur du nombre de mots. Donc c'est assez simple, on va le faire ici à l'awake. À l'awake qu'est-ce qu'on va dire ben, On va tout simplement, on va générer euh, le nombre d'underscores. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais faire un, une boucle for each. Alors for each quoi bah, C'est des caractères ici au lieu de var, donc j'utilise le, le mot char. Item, dans quelle collection La collection ça va être mon mot qui s'appelle cure word. Donc en fait c'est très simple, je vais dire que txt.text sera égal à lui-même plus un underscore. Voilà. Et là, je vais générer la bonne longueur. D'ailleurs, on va pouvoir le tester tout de suite. Euh, si je modifie ici et que je prends ici, j'en mets 0 par exemple. Si je lance mon jeu, normalement, je devrais voir mes 8 caractères qui apparaissent bien. Donc, vous pouvez voir que ça fonctionne très bien. Alors maintenant, bah, c'est déjà fini en fait. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est tester au niveau de la classe. Ici, on peut mettre d'autres mots. Donc on va mettre d'autres mots. Donc ici, je vais mettre par exemple, alors je ne vais pas m'embêter, je vais remplacer cela, Je vais mettre un mot, euh, voilà, deux par exemple, et euh, un mot plus long, énormément, voilà. Donc ici, on peut voir qu'il n'y a que 4 lettres. Et ici, j'en ai euh, une dizaine, il me semble. Donc si maintenant, on teste ça, on va pouvoir voir qu'à chaque mot qui va être tiré aléatoirement, le euh, nombre d'affichages devrait s'adapter. Donc là, on a bien ici, « Énormément ». Voilà, « Énormément ». Hop, et le « T ». Le « Bravo », le mot était « Énormément ». Donc si maintenant, euh, je relance et que... Bah, alors, je retombe sur « Énormément ». On va essayer de tomber sur deux, c'est aléatoire. Donc euh, voilà. Donc ici, bah, c'est bien... Le mot 2, comme vous l'aurez compris, mais je vais me tromper volontairement. Pour voir si ça fonctionne, bravo, le mot était de, perdu, le mot était deux, pardon, pas bravo. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est relativement simple à mettre en place. On utilise ici le TextMesh Pro pour avoir ce euh, petit line spacing qui est assez intéressant pour distinguer le nombre de, de, de lettres à trouver. Et avec cette petite modification, tout simplement en, un, en modifiant, en générant dynamiquement au démarrage du jeu le nombre de caractères, le nombre de underscores que doit comporter mon champ texte, bah, c'est déjà fait. Il n'y a plus qu'à rajouter des mots ensuite et ils vont être tirés aléatoirement voilà donc je tenais à faire cette petite précision parce que c'est une question qui avait été posée euh, et puis bon bah pour ceux qui débutent c'est pas forcément évident mais là j'espère que c'est beaucoup plus clair en suivant tout ça vous avez maintenant quelque chose qui se rapproche euh, vraiment euh, du jeu du pendu et on peut y insérer euh, les mots euh, de la longueur qu'on souhaite voilà donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas aussi de partager ces vidéos au euh, plus on est bah, plus ça me motive à vous faire des vidéos et des tutos à répondre à vos questions euh, sur la chaîne youtube euh, et puis euh, pourquoi pas lorsqu'il y a des propositions de tuto ou des demandes bah, pourquoi pas les adapter vous pouvez voir que dans ce cas-ci c'est assez simple à faire ça prend peu de temps et je pense que ça va éclairer la lanterne de plus d'un à bientôt pour un prochain tuto